On t'a fait connaître ce qui est bien, et ce que l'éternel Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la vie. Oh! Chante-le-mot avec ton Dieu et avec ton Dieu, et que tu marches chante-le-mot avec ton Dieu. Oh, que ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit vraiment exalté encore ce soir. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons là, devant ta face, Seigneur, avec vraiment un cœur rempli de joie et de reconnaissance. Tu es merveilleusement bien peuple, pour grâce Dieu. Que ton nom soit béni, parce que réellement, c'est toi qui conduis jusqu'à ces jours nos pas, Père. Et nous en sommes certains, parce que ta main puissante, oh Dieu, a étudié encore parmi nous, encore jusqu'à ces jours. À cet instant, mon béni mé père tu nous as encore donné encore la force et la santé pour que nous soyons dans cet endroit. Béni soit ton nom, merveilleux et glorieux, Père Saint-Dieu, qui est invoqué sur nous, mon père tu Amen. pour que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu, nous attacher davantage aussi à toi. Par cela, nous avons la force, mon béni père oh Dieu. Merci, parce que c'est toi qui nous fortifie. Amen. Que ton nom soit béni pour les chants et les cantiques qui ont été chantés en ces lieux. Père Saint, comme nous te demandons grâce, que tu nous aides encore davantage, pour que nos cœurs soient vraiment affermis en toi, et pour encore davantage te louer comme toi tu le veux, mon bien-aimé Père Saint, nous soupirons après cela, Père, oh que tu sois exalté, Père, tu veux que nous soyons vraiment zélés mon bien-aimé Père, divin pour toi, et nous le sommes, Père Saint, Dieu, et nous te désirons pour cela, bien-aimé Père Dieu, et davantage, encore davantage, pour te servir comme toi tu attends de nous, Père, pardonne-nous. Béné Père dieu Pardonne aussi le manquement, mon bénémoine Père du Remplis encore davantage nos cœurs, mon Seigneur Jésus. Le jour avance, Père est ta venue aussi se rapproche, Père. nous voulons être parfaits comme tu le fais, Seigneur. Taille chacun de nous, bénémoine, Père du Vissant, et travaille dans notre cœur, notre âme, bénémoine, Père au Dieu, parce que nous voulons pas être apaisantis par les péchés de ce monde, bénémoine Père au Dieu. Nous voulons être libérés, libres, Père Saint-Dieu, et surtout sanctifiés par toi, Père. Sois béni pour cet amour que tu nous témoignes, Père Saint dieu Merci encore pour les délivrances les que tu as aussi. Accordé le pain, demande ce que je puis entendre, ta Saint-Dieu, soit béni encore pour ce que tu as fait pour notre sœur daniel Nous te remercions parce que tu es celui qui veille sur ton peuple, Père, qui agit encore davantage, mon roi, qui soutient et qui fortifie encore davantage mon sauveur, L'orange à toi. Béni soit ton nom encore ce soir. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi, Père du chantant avec tout notre cœur et aussi pour les prières d'adoration aussi, mon bénévole, Père dieu Ah, j'ai un encore la grâce, Père pour ceux qui la technique pour mon frère Samuel, chaque frère et chaque soeur, bénévole, Père Dieu. Nos soeurs qui travaillent aussi, béni mes Père sans Dieu. Seigneur, soutiens chacun de Père qui qui soit aussi loin parce que c'est un service qui t'est aussi rendu, mon béni, Père Sois que tout soit consacré par toi, mon Père Dieu. Sois béni pour cela, mon soeur. Merci pour ce que tu fais parmi nos pères. Car nous t'avons prié en pensant aussi à tous nos précieux frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans tous les pays où ils sont, Seigneur. Dans tous les lieux où ils sont, mon béni, Père sans Dieu. Sois avec eux, comme nous t'avons ainsi prié. Au nom de Dieu Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous nous retrouvons ensemble. Et que nous puissions être notre, notre cœur, nous, ouvrir nos bouches et lever nos voix vers le Seigneur, notre Dieu, pour le glorifier, pour l'adorer. C'est cela que le Seigneur nous a aussi destinés. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir également aussi être dans sa présence. Comme notre pression frère, la nuit. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Nous venons devant lui comme étant, comme des servantes, effectivement, qui implorent à leur maître. Et supplient effectivement aussi qu'il puisse leur accorder ce dont ils ont vraiment besoin. Nous ne venons pas devant la face de Dieu comme si nous avions des droits. Comme si Dieu était donc obligé de pouvoir faire quelque chose pour nous. Nous venons parce que nous avons un besoin. Et parce que nous avons remarqué qu'avec tous les efforts que nous pouvons fournir pour nous-mêmes pour y arriver, nous ne sommes pas parvenus. Alors nous avons besoin de quelqu'un de plus. C'est la raison pour laquelle effectivement que nous avons besoin de Dieu. Et c'est pour ça que le salamiste dit, mais mon âme soupire après toi, mon oh Dieu. Comme une biche soupire après les courantes. Oui. En fait, c'est-à-dire que euh, je crois que ce qu'on a eu à pouvoir obtenir comme compréhension, pourquoi cette comparaison avec une biche, euh, c'est-à-dire qu'une biche, lorsqu'elle est euh, touchée, elle perd du sang, il faut qu'elle boive. Donc, si s'il ne trouve pas de l'eau pour boire, elle sait qu'elle est condamnée. Parce que si elle boit pas de l'eau, effectivement, eh ben, sa blessure, l'écoulement des sangs va, va s'arrêter effectivement C'est comme cela, d'après ce que j'aurais compris, effectivement, par rapport avec une biche. C'est-à-dire que c'est la survie en fait. Si elle soupire après le courant d'eau, c'est que c'est pour sa vie en fait. Alors, si moi aussi j'ai dit mon âme soupire après toi, comme une biche soupira après le courant d'eau, il faut que Dieu soit pour moi important pour ma survie en moi. Donc cette. Quand on parle de devoir, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, nous sentons cela comme une nécessité. Que moi, je sois en communion avec Dieu. Quand je regarde tout autour de moi, effectivement, avec tout ce qui se passe, effectivement, quelle espérance toi et moi, nous avons pour cette terre. Et même si, dans cette terre, nous, nous voulons euh, vivre euh, 50 000 ans ou 100 000 ans, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Ou... Quel est le bien que nous pourrons en tirer Je ne sais pas, c'est parce que nous, nous devons être dans des conditions où... C'est quand nous sommes arrivés dans un état où tout ce qui est autour de nous n'a pas de valeur. C'est à ce moment-là que nous pouvons nous accrocher à Dieu, Amen. que nous réalisons... que Nous ne jouons pas de théâtre comédie. Non. Nous jouons, en tout cas, c'est pour ma survie. Amen. Parce que, avec ce que je vois dans ce monde même si on m'offrait quand même plusieurs millions, ou bien j'ai gagné au loto comme il disait là, 140 millions même si je les ai, mais à quoi ça va vraiment me servir pour les briques que je vois et tout ça, je, marchais, je sais pas j'étais dans quelle ville, je marchais je regardais euh, c est, c est, c est, c est cette ville et, et je, je voyais les gens qui, qui marchaient oh mais vous savez, la ville était bien il y avait des buildings il y avait des maisons et tout ça j'ai regardé un monsieur qui marchait, je le regardé simplement. J'ai mis je lui ai Je me dit, mais c'est tous ces... beaux bâtiments tout ça, cette ville qui a été faite comme ça dit, euh, qu'est-ce que ça rapporte à cette personne qui marche Vous avez la question, mais qu'est-ce que ça rapporte avec cette personne qui marche En fait, cette personne, effectivement, ce n'est que ses yeux qui peuvent admirer la beauté de la chose. On, on admire simplement les briques et les fenêtres, comment ça fait Mais en, ré en réalité, en soi, ça lui rapporte quoi en fait Quel est le bonheur que ces briques peuvent lui apporter Il est étranger à ça. Ces briques pour, sont pour les briques parce qu'ils ont fait un peu la, la, la façade de la maison c'était manière ou d'une autre, mais en fait, et, et, en fait ce qui peut apporter le bonheur à un être humain, comme Dieu l'a dit, il a regardé les animaux et les chiens que l'on pouvait avoir, les chevaux et tout ça, je dit, mais il n'a pas trouvé quelque chose qui peut rendre vraiment. Parce que que ce soit tout ce que l'homme, vous savez, tout ce qui est vraiment bon à la nature, c'est joli, même voir les fleurs et tout ça, c'est très joli ça. Mais quelle est la chose qui peut vraiment rendre l'homme heureux, si ce n'est seulement que la chose qui est attachée à lui, qui lui appartient. C'est ton bras Qu'est-ce qui est à toi qui peut te rendre heureux, parce que c'est ton bras, c'est quelque chose qui est à toi. Mais les briques ne sont pas à toi. Les arbres ne sont pas à, à Est-ce que vous comprenez ça c'est pour bon que nous comprenions qu'effectivement, que j'aime beaucoup seulement qui dit vanité de vanité. Amen, amen, amen. Tout est vanité. Amen, amen. Si, si, si. Et il avait certainement raison, cet homme-là. Il a eu plus que toi et moi. Ah, il a goûté au vin. Vous n'avez pas encore bu de vin. Oui, il a goûté au vin. Au plaisir. Oh, mais Il en avait mille. Son père elle avait 500. Oui, ça veut dire que euh, David avait 500 femmes. Donc, euh, Salomon, donc là, en avait mille. Vous, vous n'avez jamais lu dans les scènes C'est la C'est des mais c'est rapide. Il en avait donc mille. Alors, si, si c'est le problème, il y a, le fait d'avoir des femmes, je suis tellement heureux, lui, il y en a eu mille. Donc, euh, une, une, une deux. 100, 200, 300, 400, 500, 500. Et vous allez partout où il voulait. Vous me regardez bizarrement, mais c'est dans la Bible. Donc, je n'ai peur que vous me dites que dans la Bible. Pour que vous puissiez, Dieu est Dieu, un Dieu, Dieu tout à fait particulier. Et bien, il a eu ça. Et puis les jardins. Vous connaissez la tsunami Il courait après dans les jardins. Il y avait des... Vous lisez quand même. Les... Vous décrivez comment il décrit la tsunami N'est-ce pas alors, tout cela, le vin, les palais, le château, tout, tout ce que pouvait être tellement vous que l'homme pouvait plaire, le plaisir des yeux Et eh bien cet homme-là, Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire Les vêtements, ne parlons pas, même quand le maître est venu, dit, considérez les listes des champs. Salomon même dans toute sa gloire. C'est pas de mais qui peut, qui dans la scène des écritures, parmi les rois Qui il peut être comparé à Salomon pour l'habillement So, sagesse, tout, donc la gloire. Seulement cet homme n'avait pas demandé ça à Dieu. Il n'avait pas demandé la reine des femmes. Vous vous comprenez. Il oui. n'avait pas demandé qu'il puisse avoir beaucoup de vêtements. Non, non, non, non. Vous, vous suivez oui. Dieu est toujours bon. Oui. Quand on s'occupe vraiment de Dieu, Amen. il vous donne même mon Alors, cet homme a regardé tout ce qu'il avait. La joie, ben, il disait, mais j'ai dans la joie. Qu'est-ce que j'ai dû à mon mais réjouis-toi mon cœur Il s'est réjouit Il dit vanité, vanité Toutes les vanités. Il dit les conseils que je te donne toi Je donne même pour les plaisirs que tu as Si je suis encore jeune Je peux saisir pas de problème Devant toi il y a la vieillesse qui t'attend Il dit mais pour tout ce que tu fais En pleine c'est la chose Et Dieu t'amènera Alors là, quand les conseils je te donne Il dit c'est que pour oh, la richesse que tu peux avoir toi, crainte. Amen. Amen. Sur Amen. la terre. Et puis, <rire> que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Content de te voir. Vous, vous le recevez. Amen. Je vais demander de vous passer. Mais je voulais juste que vous compreniez une chose qui est très importante. Vous savez, lorsque nous parlons de cela, pour que. Il faut comprendre effectivement ce qui veut dire quand il dit toutes les C'est surtout lorsqu'on arrive à un moment, comme il dit, à <rire> explique cela en disant, lorsque l'esprit retourne à Dieu et que la cape, effectivement, et que les bruits s'achève quelque part, effectivement, et que le cercueil sort, enterré. Ah, Je pose la question, quand je serai allongé là-dedans mm -hmm. En plus, tous le grand les grands vêtements ou des choses extraordinaires, tu seras même plus le maître de même. C'est quelqu'un d'autre qui oui. va tout de même pas choisir ce que tu aimais. Oui, C'est vrai. Souvenez-vous, il mm -hmm. va te mettre ça. Mm -hmm. va, tu es déjà allongé là, on peut faire tout ce qu'on veut, mm -hmm. tu es allongé là. Et puis, on te met dans ce genre de courbières qui t'amènerait à ta destination. Mm -hmm. Au mm -hmm. final, toutes ces belles fleurs, même si on les met au dessus mmh. Tu ne seras plus mmh. les reconnaître même, les voix là-bas. Et, et puis, quand tu étais même vivant tout ce que tu as eu à pouvoir t'entourer, mmh. Les briques qui ont été tellement si jolies, tout ce que tu pouvais avoir, auquel tu n'as même pas le temps de pouvoir venir louer Dieu. Mmh. Pour lesquelles, hein, oui, c'est-à-dire que ce sont des choses qui, qui, te, sont, qui te tiennent tellement... Il y a, y a des choses qui dans notre vie on s'est dit, on n'a pas beaucoup de temps, frère, parce que je suis occupé par ça. Exactement. Et ces choses-là, mm -hmm. même ces jours là où tu seras allongé, mm -hmm. il ne viendra jamais pour pouvoir, il va pouvoir en fait, soit te pleurer pour toi, ou même ce jour faire quelque chose à son endroit. Mm -hmm. Parce que, bon, tu étais occupé, je ne vais pas faire un exemple de travail. Mm -hmm. Tu étais occupé de ton travail. Ce travail restera, quelqu'un d'autre va y prendre. C est C est ouais. vrai. Mais dans le cercueil, mm -hmm. tu seras... J'aime Dieu, eh, j'aime aussi ses enfants, comme Job pouvait crier. Je suis venu dans ce monde. Voilà les hommes et les femmes qui ont eu une sagesse extraordinaire, hein, qui disaient Je suis venu dans ce monde n'importe rien. Quand on est sorti du sein de notre mère, quel costume avons-nous Quelle chaussure avons-nous vous, vous comprenez oui. Nous sommes venus avec nos pieds, oui. comme ils sont là, nous retournons avec nous. Peu importe les chaussures qu'on va nous mettre effectivement, ben, vous connaissez ce que ça va se passer. Hein? Mais quel privilège! Mmh. Que sur la terre j'ai mis, mmh. embarras... <rire> tu sais, je me suis pas embarrassé avec des briques tout temps, toutes de choses effectivement qui font de modèle, mais quelque chose qui s'est passé. Ah que ce qu nom soit béni. Mmh. J'étais venu sur cette terre sans Dieu. Mmh. Mais quand je veux partir... Mais quelle richesse, mon frère C'est la vérité, mon frère J'étais venu pauvre Mais quand je rentre... J'étais venu seul Mais quand je rentre... que le Seigneur soit C'est toujours bon, parce que nous pouvons aussi entendre les témoignages Amen. et ça reconforte aussi nos cœurs Amen. de voir ce que Dieu fait aussi avec nos frères et Amen. sœurs. Amen. Et ça semble petit, mais c'est aussi grand. On sait aussi que Dieu a eu à pouvoir aussi agir pour, Amen. comme c'était aussi sur la route, et qu'effectivement, tu n'étais pas là, mais il était. Amen. Donc il ne peut que glorifier les Seigneurs. Ce qu'il a vu les seigneurs Amen. faire. Remercions Dieu pour cela, que son nom soit béni. Nous aimons beaucoup notre précieux frère. Amen. Et c'est vrai, c'est touchant parce que euh, les jours de réunion aussi, je me souviens aussi qu'il m'avait dit que les dimanches aussi, quand ils avaient une situation là-bas, tous, les frères et sœurs aussi, se connectaient ici pour être en communion avec nous. C'est un frère qui nous aime beaucoup. C'est notre frère et qui a aussi besoin de, de nos prières aussi. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Et la grâce aussi qu'il nous a aussi accordé encore de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Mm -hmm. Il est déjà 20h, plus ou moins 21h déjà. Nous pensons qu'il est bon aussi que nous puissions juste chanter quelques cantiques. Et que nous puissions aussi rentrer aussi à la maison. Que le Seigneur vous soutienne Amen. que que vous bénisse. Levez, vous c'est toujours une soif dans notre cœur. Amen. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur et, et, et j'étais dans mon bureau et, avant de pouvoir venir ici il y a eu un moment où j'entendais parce que les frères jeunesse et les frères José ils ont dans leur bureau là parce que comme vous savez leur tâche effectivement et comme ils n'aiment pas beaucoup manquer cet espace ici alors on leur a mis un écran Moi, je suis dans mon bureau et ils sont aussi, effectivement, à l'avance. Quand moi, je sors aussi, je vais de l'autre côté, là-bas. À ce moment-là, je peux jeter un petit coup d'œil et puis je aussi. Mais j'ai chanté un cantique, effectivement, en euh, rapport avec euh, les Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Amen. Ces cantiques disaient encore quoi? Il, Il sur ses rives pour te casser mon et le choix se remplira, vous aurez enfin la fontaine de vive jaillissant de votre cœur. Et quand on est baptisé dans ai la jambe, dans le bonheur, il faut prendre soin. De source de ferme. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'y lentera et de joie se Merci de Dieu ce qu'il a fait toutes choses pour que nous puissions être rassurés dans notre marche avec lui le fait que nous ne marchons pas en se posant des questions est-ce que nous les sommes est-ce que je les suis parce qu'il n'est pas bon de ne pas être sûr avec Dieu ce que Dieu veut que nous soyons sûrs et certains de ce qu'il est pour nous et de ce que nous sommes c'est la raison pour laquelle aussi quand nous nous tenons devant lui nous disons notre père si nous l'invoquons notre père c'est pas que nous copions quelque chose parce que la Bible dit que nous avons reçu l'adoption, l'esprit d'adoption qui crie à nous à ma paix c'est-à-dire que nous, nous sentons qu'effectivement que Dieu n'est pas un objet d'adoration mais il est notre père est-ce que vous avez compris Amen, amen. ce que nous nous sommes appropriés en fait effectivement c'est père parce que il s'est fait aussi qu'il le soit pour nous comme nous l'avons aussi entendu c'est très important mon frère et ma soeur si nous n'avons pas cette assurance dans notre cœur, ce que tout ce que nous faisons effectivement nous ne savons pas très bien pourquoi mais quand cette assurance est dans notre cœur, dans notre cœur la Bible dit que L'Esprit, donc le Saint-Esprit, nous l'avons chanté. Le Saint-Esprit, il rend le témoignage à, Amen. À, Amen. à notre esprit. Amen. Amen. Et nous Amen. Sœurs, Amen. Et nous sommes de Dieu. De Dieu. Donc sous ce point-là, il y a cette chose qui est très importante pour toi qui adore Dieu. Amen. Il faut que tu sois sûr que Dieu est vraiment ton Dieu, qu'il est ton Père. Tu l'adores, lui, seul. C'est ça que quand le diable est venu et tente, effectivement, il faut que, il que Dieu seul qu'on doit adorer. Donc il n'y a que lui. Doit adorer. Je ne vous retiens pas, je calcule les minutes. Mais c'est nécessaire. Amen. Et vous comprenez qu'effectivement que si nous avons cette assurance, c'est sûr et certain que nous pouvons braver les fonds. Amen. Nous pouvons braver les vie. Nous pouvons tout braver. Amen. Et nous savons qu'effectivement, que nous avons effectivement la certitude que nous sommes fils de Dieu et que peu importe ce trajet que nous faisons, peu mm. importe ce qui peut arriver à gauche et à droite, mais je sais une chose, que le but, Amen. peu importe, Amen. je vais l'atteindre. Si vous avez des hésitations, effectivement, c'est là le grand bon problème. Je termine. J'étais dans mon bureau j'ai eu la joie de voir mon précieux frère. J'étais très heureux parce qu'il nous a beaucoup... Amen, Amen, Amen. Il s'est assis. il était debout. Il était heureux de me voir. Mais moi aussi, j'étais heureux de me voir. Et puis, il dit il y a quelque chose qui me perturbe. Mais ça fait vraiment, c'est un poids qui était sur son cœur. J'ai dit comme nous sommes debout, asseyons-nous donc. Explique-moi. Il, il dit j'ai une question. J'ai dit quand je verrai le pasteur, je vais lui poser cette question. Dit, je dit il n'y a pas de problème. vous était heureux. J'ai dit assieds-toi. Et il a commencé à parler, à poser sa question. Je lui ai regardé, et il n'a vraiment pas prêté attention, mais il va comprendre. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais depuis quand cette question te trouble comme ça? Il m'a dit, ça fait longtemps, même quand je venais ici, c'est quand même une force à me travailler. Effectivement, parce que quand je lui ai posé la question, depuis quand? Mais c'est parce que, il y a trois, je pense, d'autres trois, quatre jours, j'étais chez c'est quand même extraordinaire avec ces dieux que nous sommes, j'ai toujours la Bible hein? mmh. et là le Seigneur m'a conduit à voir sa question à lui mmh. et comme aussi vrai que Dieu est vivant les sélecteurs existent mmh. exactement comme il a eu à pouvoir lire sa question et parler sa question exactement cela mmh. et je regardais j'ai dit mon dieu, j'ai dit mais et, et c'est vraiment merveilleux de voir les choses comme Dieu. Je vais vous dire cette question qui m'a qu posée. Alors, aujourd'hui, il y a quelques que je rentre ici. Il dit Pasteur, je suis troublé. Alors là, ça me fait vraiment, j'ai ici, c'est toujours là mon problème qui me trouble. Il dit euh, Frère Branham, dans ses prédications, il a dit une chose Que. Euh, c'est qu'on peut avoir le Saint-Esprit et être perdu et que euh, même euh, ceux qui ne sont pas euh, fils de Dieu, donc des fils de du malin, peuvent arriver à avoir le véritable Saint-Esprit effectivement. Euh, c'est exactement la chose que tu dis. Alors, il dit, je suis quand même troublé, puis il dit, mais il dit, je ne comprends pas. Comment Parce que ce qu'il m'a posé comme question là, j'ai eu à pouvoir lire effectivement. Balaam l'a dit. Puis il me dit une chose qui me dit aussi, mais qui me trouble encore. Il me dit, mais Balaam avait le même esprit que moi. Alors je dis, il me dit, je ne comprends pas, ça me trouble. Et puis il me dit, mais, mais quand je regarde quand même la Bible, la Bible nous parle je, je, je le regardais, je l'observais alors je lui pose j'ai dit, oui c'est ça qui te donné oui alors j'ai dit, dit c'est quand même extraordinaire que tu sois troublé alors que c'est le prophète qui l'a dit le prophète a dit que madame avait le même esprit que donc Moïse et que même euh, le fils du malin peut aussi avoir aussi les baptêmes du Saint-Esprit peut-être que ça ne vous intéresse pas vous parce que vous ne parce que vous ne comprenez peut-être pas l'importance du Saint-Esprit il a chanté vous l'avez chanté je me suis référé à ça mais ça le travaillait lui parce qu'il comprenait ce qu'il s'est dit pourquoi ça te travaille parce que et le prophète l'a dit, il a fait comprendre effectivement ben, cela. Parce que un véritable branamisme ne sera pas tragassé. Mm -hmm. Parce que le prophète a dit, si c'est comme ça qu'il a dit, eh ben, nous croyons cela. Mm -hmm. C'est là que nous voyons que le branamismes, c'est du démon. Hein. Mm -hmm. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on ne croit pas aux scènes d'écriture, mais on croit à l'homme la confiance 100% dans l'homme. Parce que vous êtes toujours Et c'est ça le grand problème. Et je dis, mais pourquoi ça te travaille, toi, à l'intérieur de ton cœur Parce que si nous considérons, comme on dit, les prophètes est notre absolu, les tu sont notre absolu, on accepte, on n'est pas de Alors, tu dois maintenant le problème, c'est que. Alors, moi, j'ai dit que je suis fils de Dieu parce que je suis le Saint-Esprit, et aussi le fils du malin aussi, va recevoir Saint-Esprit. Alors, maintenant, on se pose la question. Qui est, qui est, qui Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, si je lui dis, vous savez, quand la vérité est dans la personne, parce que nous recevons, ce que Dieu nous instruit, c'est important pour Il dit, mais quand quelque chose qui n'est pas conforme, parce qu'en fait, le Seigneur nous a instruits à voir la Bible comme étant notre voilà. C'est-à-dire que c'est le rhum Même si un prophète prophétise, on l'amènera toujours devant lui. Si ça ne reflète pas avec le ce n'est pas possible. Ça peut être bien maquillé, bien montré, mais ça doit refléter. Il faut toujours que vous ayez la, la confiance. Et la foi dans les saintes Écritures. Mmh. Toujours ce que disent les saints. Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que les saints Écritures disent On peut venir avec des prophéties à gauche et à droite. Nous avons toujours les et le du Qui doit toujours nous montrer effectivement l'orientation. Parce que nous avons entendu. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons entendu. Que si nous sommes sur ce chemin nous ne garons jamais. Amen. Alors, nous avons compris que si le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, mm -hmm. que son nom soit béni, alors lui, il est la parole. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Amen. Alors s'il est le chemin, donc c'est la parole qui est notre chemin, Amen. alors mm -hmm. si nous restons dans les Saintes Écritures. Si longtemps que nous resterons dans les Saintes Écritures, nous ne nous garons jamais. Amen. Alors, que disent les Saintes Écritures en rapport avec le saint esprit mm -hmm. Est-ce qu'un démon ou un fils du malin, mm -hmm peut avoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est impossible. Et je vous ai aussi dit aussi ici. Que Dieu bénisse notre frère Quand il est sorti de mon bureau, il avait le sourire jusqu'à là. Et son bois est parti. Où est-ce qu'il est, Frère Zabé N'est-ce pas vrai Il était venu avec un bois. Il est ressorti avec le cœur léger. Parce que je voulais faire savoir ici ça. Dieu ne se trompe jamais de sa façon de faire les choses. Un fils du malin, celui qui a la semence de la c'est-à-dire qu'il est vrai, il ne peut jamais expérimenter la nouvelle naissance. Ça, il faut le savoir. Parce que quand on est né de nouveau, on est né de l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, le vrai, c'est l'esprit de Dieu, c'est le saint donc, effectivement, ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ avant la fondation du monde. Parce que nous naissons de nouveau pour nous retrouver dans notre nature véritable, dans notre condition originelle. Est-ce que vous comprenez Ok. Donc, Judas ne pouvait pas expérimenter la nouvelle naissance. Peu importe ce qu'on peut me dire. Mais Judas ne pouvait pas expérimenter la nouvelle naissance. Et deuxièmement, bah, c'est le son, parce qu'il dit, la Bible dit que puisque je suis saint, mm -hmm. donc vous aussi vous devez être hein? saint. Oh, <rire> Or, lui qui nous dit saint, c'est celui qui est aussi notre Père, Amen. notre Dieu. Or, oh, Dieu n'est pas, pas l'auteur du Fils de, de Manon. Non. Alors, comment voulez-vous que Dieu sanctifie ce dont Dieu n'a pas la même nature mm -hmm. Donc. Judas ne pouvait pas être hein, Peu importe, même que vous avez dit que Judas était sanctifié, bibliquement, et ne pouvait pas l'être. Donc il n'y a aucune chose qui pouvait être sanctifiée, parce que ce qui était dans Judas, c'était la nature du malin. Doit-on sanctifier un démon Non, non, non. Donc Judas ne pouvait pas être donc sanctifié. Alors, en rapport avec euh, Balaram, avait le même esprit que Moïse. Vous connaissez Moïse Amen. Vous savez comment Dieu était Amen. Maintenant, regardez tout de même comment les saintes Écritures rendent témoignage de Balaam. Mm. Moïse, ça vous connaissez mm. on Il en parle effectivement. Le Seigneur de lui suit un prophète comme moi, Amen. comme moi. Mm. Vous l'écouterez dans tout ce que mm. Vous savez Amen. Et quand Dieu a pris Moïse... Mm il se dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il hmm. dit, mais il dit, mais non, n'inquiète pas, mais dis Aaron, ton frère, hmm. uh -huh. tu serviras effectivement de bouche. Hmm. Lui, il sera ton serviteur, ton, ton prophète. Hmm. Mais toi, tu prendras, tu prendras pour la place des dieux, hmm. pas Dieu avec Pétinée, hmm. mais Dieu avec ah. Et ah. alors, je t'ai fait aussi Dieu devant wow. Est-ce que vous comprenez Ay. Avec Balaam, hmm. mm. alors, la Bible nous fait comprendre, même quand nous Amen. Vous m'entendez bien Amen, Amen. chapitre 2 de C'est celui qui mange pour oublier cette charnière d'or, c'est le Seigneur Jésus-Christ Il écrit à l'ange de l'église de Père Voici ce que dit celui qui a des pays et qui des tranchants Je sais où tu demeures, je sais qu'elle a été le trône de Satan tu retiens mon nom, tu n'as pas réuni ma foi, mais mon jour, dont il mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a cet mm -hmm. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est ce que le Seigneur qui dit. J'ai quelque chose contre toi. C'est quoi C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de qui wow. De Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrées idoles et qui se livrasse à l'impunité alors comment Paul pouvait avoir le même esprit que moïse alors, nous pouvons aller encore dans pierre je pense dans, dans deux pierre, je pense que c'est ça dans deux pierres il y a alors on commence par chapitre 1 chapitre 2 par verset 1 de pierre chapitre 2 verset 1 il commence par nous « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Et puis, il continue, il continue maintenant à pouvoir nous expliquer effectivement les choses. Alors, il est toujours en expliquant, « Vous voyez, le car Dieu, le pas parlé de. Et puis, nous arrivons au verset 12. Hein? Je sais pas, c'est hein? uh, oui, ça, c'est ça, oui. c'est ça, oui. Verset 12, il dit... Verset 21. que les anges supérieurs en force en puissance n'importe pas contre des jugements injuriés devant les Seigneurs, mais eux semblables à, à, semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel, qui ne le sont nés que pour être prises et détruites, vous suivez Ils parlent d'une manière injuriante de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre, propre corruption. Et puis le verset 13 dit recevant ainsi le saleur de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en Hommes tarés et souillés, ils se délectent de, la, de la leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent le cœur mal à faire des mal à la famille. pardon, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de quoi De malédiction. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont garés en suivant l'avant de qui de la... fils de qui de ah, qui est ma voix, est qui était, n'est-ce pas donc, donc vous voyez qu'effectivement que les scènes d'écriture mm -hmm. nous détaillent l'esprit qui était dans Bala mm -hmm. donc cet esprit là peut pas être le même esprit effectivement qui était donc dans Moïse alors il, il était aussi troublé par la vision que le frère Panam a eu à pouvoir avoir en expliquant cela aussi qu'il avait la mauvaise herbe effectivement aussi et Bonne heure, qui donc quand la pluie descend. Mmh. Donc euh, bonheur herbe se réjouissait aussi. Mmh. Et la pluie, effectivement, aussi, et que euh, une mauvaise herbe aussi se réjouissait, effectivement, aussi. Et la même pluie. Vous mmh. comprenez mmh. Et la même pluie, effectivement. Alors c'est à ce moment-là que fait. Donc c'est la même pluie, donc c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui tombe sur les bons et aussi sur Je viens faire un petit dessin pour lui montrer la différence de choses. En fait. Vous savez, les, les fils du malin ne pourront pas être baptisés du Saint-Esprit. Vous allez comprendre. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, il y a longtemps de cela, euh, ici, et ça avait troublé beaucoup de gens. Euh, je crois que c'est ça. Je disais, <rire> la parole de Dieu ne peut pas Dieu. vous Amen. Amen. Ah, ça troublait beaucoup de gens de cette Amen. manière. J'ai expliqué en fait, mm -hmm. parce que j'ai dit, pour que vous puissiez comprendre ce que cela me dit, c'est que Caïn ne pouvait pas être changé en fils de Dieu. Même s'il si écoutait effectivement. Face à... tandis, que, tandis que toi, mm -hmm. <rire> puisque Dieu est venu dans le monde et couvert par toutes ces choses-là, mm -hmm. mais ta nature à toi n'était pas comme ça. Ah, Donc la parole de Dieu, quand tu l'avais reçois, te ramène. Amen. Ah, Amen dans sa position originale en tant que fils de Dieu. Est-ce que vous avez saisi Amen. Bon, alors, nous disons. Alors, comme il expliquait effectivement, que le frère a vu, puis explique, il explique, quand il a eu sa vision, effectivement, bon, c'était quand même pour qu'on lui fasse comprendre quelque chose. C'est quoi, par exemple, je l'ai dit. Alors, vous voyez, on voit, ton stylo, il, il, il s'illumine, ah, merci, pardon. si, si. si. Je ne sais pas dessiner un tableau, mais vous allez quand même voir. Parce que je lui ai fait comprendre. Ouais, le, mais je, dit, je pense que chacun de vous est aussi intéressé par ça. Pour comprendre si Amen. nécessaire. Alors, mm -hmm. ça, c'est la pluie. Mm -hmm. Comme il a exprimé, qu effectivement, que vous suivez. J'ai si sauvé les temps, nous ne sommes pas contents. Mm -hmm. Ça, c'est la pluie. Mm -hmm. Donc, le Saint-Esprit. Mm -hmm. donc considéré comme un service. Mm -hmm. Vous comprenez mm -hmm. Je dis que je des... vous allez comprendre quand même. Mm -hmm. Parce que Dieu a sa façon particulière de faire les choses. Mm -hmm. Et ici, nous avons donc le Fils de Dieu. Mm -hmm. Et ici, à côté, nous avons donc le Fils du Malin. Mm -hmm. Vous comprenez mm -hmm. Et nous avons la pluie qui est descendue pour abreuver. Mm -hmm. Ici, j'ai mis le Fils de Dieu, la terre. Vous allez comprendre. Et là, j'ai mis le fils du malin une pierre. Vous voyez Le fils de Dieu ne représente pas la terre. Le fils du malin ne représente pas la pierre. La pierre, c'est toujours l'inquiétude. C'est disons, non Bon. Alors, si nous allons la Matthieu chapitre 13. La parole de Dieu est une sainte. Voyez-vous bon, Lorsque... Lorsque les semeurs sèment la semence, mm -hmm. qui a la même puissance de créer, de transformer, effectivement, même cette même puissance, effectivement, Quand elle descend sur la pierre, elle a la même puissance, la même autorité, mais ne peut rien faire, parce qu'elle ne pénètre pas. Mais quand elle descend sur la terre, avec la puissance, elle rentre et elle a la terre a produit, effectivement. Vous comprenez cela Donc, c'est comme ça qu'on parle effectivement qu'il y a l'Esprit humain, il y a aussi l'âme. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, il descend dans l'âme du Fils de Dieu, en fait, Parce que la nature du Fils de Dieu est là à l'intérieur. Et tandis qu'il a l'onction, c'est l'onction qui descend sur le Fils humain. Tout ce que vous voyez, les faux, etc. Ils ont quand même cette onction, effectivement mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Mm -hmm. Je le répète encore, qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est mm -hmm. pour ça que les autres parlent, oui, il a le Saint-Esprit, effectivement. Il en a pas, parce qu'il est fruit, qu'il produit. Malgré qu'il peut euh, faire la chose que vous n'avez pas de prophétiser, mais n'a pas de vision, remet les fruits. Tu lui parles, mais madame, porte pas de pantalon, elle dit, non, Dieu est avec moi, je porterai de pantalon dit ce qui montre que la plupart des gens qui nous avons les Saint-Esprit, Dieu nous dit effectivement, il faut pas aller très loin, observe le Reprend la sœur en question, tu vas voir comment il va te dire. Mais lui dit absolument, il observe simplement, tu vas. C'est simplement, on ne peut pas changer la nature d'un arbre. Et chaque semence, mais bon, vous les feuilles sont semblables. Mais ce qui est différent, c'est la semence de l'arbre, la, effectivement. Donc c'est ce que nous devons. Et c'est comme ça, effectivement, que nous devons comprendre. C'est surtout chaque chose qu'on doit la ramener à la parole de Dieu. Que qu disent donc les saintes écritures. Je le répète encore, un démon, un fils du malin, ne pourra jamais avoir le baptême du Saint-Esprit. Il peut bien sauter et crier Alléluia, Amen, regardez son intérieur. Après, qu'est-ce qu'il peut Il peut même vous insulter. Il peut même vous dire ceci. Et puis il vient gérer la vision. Vous vision peut-être correct. Hein. Ça doit vous rappeler, mon frère, c'est dans la Bible, l'État d'homme chapitre 13. Oui. C'est dans la Bible. Vous connaissez la chapitre 13 Vous avez déjà lu ça Amen. Que Dieu te bénisse. Et vous, vous avez déjà lu Est-ce oui. que qu'il qui, qui n'a pas encore lu chapitre 13 de Et Dieu te dit. Mais voilà, il faut, faut qu'on lise. Hein. Et vous, là-bas, vous avez tout lu. l'Éternel oui. 13. Alors on va essayer de pouvoir les trouver. Et, et puis, vous, nous le lèverons au oh, grand tu viens, comme ça, tu vas et puis euh, nous allons donc partir ensemble. L'intervenant du chapitre 13. Il nous dit, verset 1, « Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant après, allons après d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point, et servons-le. » Vous avez compris, non mm -hmm. Ça s'est accompli. Il y en a des dit, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes mmh. ou de ces songeurs, car c'est l'éternel, votre Dieu, qui vous met quoi Amen. Pour savoir si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. L'éternel, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez On ne doit pas avaler tout, tout. Hein? Tout ce qui vient de tout bout de chambre, on n'a pas. Alléluia. Amen. Non Il faut toujours vous émaner. Et qu'est-ce que l'éternel, notre Dieu, vous dit, est-ce qu'il la Bible, qu'est-ce que c'est C'est pour ça que j'avais dit l'autre fois, si Dieu le permet, qu'on puisse, même, on peut vous amener à pouvoir comprendre comment on perd les dons. Et de quelle manière, effectivement, que la personne qui a le don peut réellement être dans la condition de pouvoir exercer ses dons. Ah ben C'est important, que ah, oui. Ce oui. Faire le oui. pour que réellement que nous sachions que quand c'est la parole de soi, le ben, Dieu, nous savons que c'est Dieu qui parle. Ah, ce n'est pas l'imagination ah, de la ah, personne. Ah, pour la pensée de la personne effectivement parce qu'on voit aussi comment aussi le Saint si le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit, il pousse Amen. les gens à pouvoir parler. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Qu vous bénisse. et qu'il vous soutienne aussi. Que Dieu bénisse notre précieux frère Abed. Soit béni pour la paix Que lui a donnée. Et sourit aussi. Que Dieu te bénisse, mon bénévole frère. Nous allons lever, mon pour venir en chanter. En tenter, nous prions, nous Tendre Père est précieux, sur moi. Nous voulons vraiment te dire merci. Tu es vraiment Dieu, tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants, comme tu l'as fait pour notre frère Abed, Père Dieu. Nous voyons aussi que même pour son témoignage, qu'il devait venir, il voulait venir à temps, au mois de janvier pour vraiment participer à Dieu. La communion fraternelle, il s'est forcé à demander des congés. Et cela n'était pas. Mais c'est parce que tu savais qu'on allait avoir cela au mois de février. Aujourd'hui, pas il a pu avoir cela. Il a pu voir comment combien tu l'aimes, Père Saint-Dieu. Merci encore pour le poids que tu as aussi ôté de son Et aussi qui nous a permis aussi, Père de voir aussi comprendre des choses. C'est vrai, nous avons besoin de toi de pouvoir être éclairé encore davantage. Nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, en ce que toi tu nous as dit, tu nous éclaires aussi, Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.